Donc face à ça, les geeks, les défenseurs des crypto-monnaies, eux, ne se désespèrent pas, ils gardent des arguments. Euh, le premier argument, c'est euh, de toute façon, prétendre interdire les crypto-monnaies, ce pas possible, puisque les crypto-monnaies, euh, elles ne sont pas à la main des États. Le système est totalement décentra décentralisé, c'est la, la communauté des utilisateurs euh, qui fait le fonctionnement du système. Donc euh, on peut toujours saisir euh, quelques ordinateurs, etc. De toute façon, le système continuera à fonctionner. Alors, d'une part, il ne faut pas perdre de vue que ce que la technique permet aujourd'hui, demain, de nouveaux progrès de la technique, de nouvelles évolutions de la technique, de nouvelles avancées de la technique, peuvent très bien l'invalider. valider. C'est l'histoire de, de l'obus, de la cuirasse. C'est une histoire sans fin, premier point. Ça, c'est vraiment le, le, le truc de fond. Et deuxième, deuxième point, l'expérience, euh, eh aussi bien au historique que récente, prouve qu'à partir du moment où la puissance d'un public d'un grand État a décidé d'empêcher quelque chose, rien, absolument rien, ne lui résiste. Regardez euh, ce qui a été le sort des, des réseaux sociaux qui, quand ils ont été créés et conçus, devaient être des espaces de liberté d'expression euh, complets. Et bien petit à petit, euh, le contrôle de ce qui se dit n'a cessé de se développer, de s'étendre. À l'heure actuelle, vous le savez, il y a des quantités de comptes qui sont supprimés, euh, notamment tout compte à contenu politique qui pourrait être considéré comme euh, non conforme à la, à la, à la bienséance, à, bien hein, euh, à ce qu'on appelle le, le politiquement correct. Euh, tout contenu également non conforme à, au, dire, au, au, aux bases idéologiques et philosophiques admises euh, dans, euh, dans les sociétés occidentales euh, sont, sont interdits. Dans un pays comme la Chine, euh, eh bien, il a fallu que M. Zuckerberg négocie avec les autorités chinoises les conditions euh, de censure euh, qui étaient préalables euh, euh, à, à, à l'autorisation de Facebook en Chine. Enfin, bref. Euh, on voit bien que les, les, les beaux rêves de, de liberté et d'affranchissement par rapport au cadre, aux contraintes des institutions et euh, de ce que sont les sociétés jusqu'à présent, euh, grâce à la technologie, eh bien, ça ne marche pas. Alors, pour, pour terminer cette vidéo qui est un peu, un peu plus longue que, que d'habitude, euh, quel est l'avenir des, des crypto-monnaies Bon, évidemment, je ne fais pas la boule cristal, mais à la... Euh, à la lumière des, euh, des avancées, des directions qui sont prises euh, ces, ces derniers temps, mais on voit que les stablecoins se développent. Il me paraît évident que par rapport aux cryptos d'origine, notamment le bitcoin, elles sont très supérieures puisqu'elles elles règlent, elles règlent la question de, du risque de, de, de fluctuation grâce à, à divers artifices, enfin, artifices, diverses solutions, notamment le fait qu'elles sont souvent adossées, bien, une qui est adossée à l'or, d'autres qui sont adossées à des monnaies, enfin bref. Le sable code, c'est pas mal du tout. Euh, ça permet, ça permet toujours. Ce sont des cryptos, donc on est toujours dans le système de la blockchain. Donc ça permet les règlements, ce qu'on appelle peer-to-peer, -peer, donc de euh, entre les, les deux les deux personnes qui font les échanges sans passer sans passer par un, un tiers de confiance, donc sans passer par par une banque. Donc on va dire l'essentiel des qualités de la crypto sont conservées de cette sorte. Et puis on voit surtout, je vous en ai parlé, que les euh, les États préparent des cryptos souveraines donc, qui permettront, qui auront toujours les avantages du peer-to-peer, -peer, euh, qui offriront certainement des garanties que n'offrent pas, euh, euh, pas bien sûr les, les cryptos euh, actuels, les cryptos purs euh, actuels. Euh, alors ces cryptos d'État seront-elles simplement euh, une version euh, cryptée de leur monnaie, donc autrement dit, ne résoudront pas le problème de l'affaiblissement la, de la, de permanent des, des monnaies, en particulier de l'euro et du dollar dans la durée, je n'en sais, sais rien, mais on voit bien que le système des paiements avec la blockchain, basé sur la blockchain, est en train d'être totalement récupéré par le système, pour le pire et pour le meilleur, et que ben, le, le rêve de monnaie privée, à mon avis, est en train de se dissiper. Par conséquent, euh, la réponse à la question « faut-il euh, investir dans, le, dans la, les crypto-monnaies et dans les bitcoins euh, ?» je dirais oui si on est spéculateur, euh, dans une optique de court terme, en surveillant de, très attentivement euh, l'évolution du contexte euh, monétaire du pays dans lequel on est, du, du des ensembles, contexte des, ense des, des ensembles économiques, euh, et euh, en se tenant prêt du jour au lendemain à tout laisser tomber avant que ce soit le bitcoin lui-même qui ne nous laisse tomber. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, c'est très important, levez le pouce pour manifester cela à la communauté des internautes. Partagez-la, partagez, partagez surtout si vous avez des, des amis qui sont pro-Bitcoin, ça leur donnera à, à réfléchir. Abonnez-vous abonnez à la chaîne, euh, c'est important puisque je serai amené à faire d'autres vidéos sur le même sujet et sur, sur les sujets qui, par le passé, vous ont intéressés. Euh, et puis, euh, surtout, faites des commentaires, que vous soyez geek ou que vous soyez comme moi, crypto-sceptique. Donc en ce qui concerne vos, vos projets dans les, dans les autres domaines euh, du patrimoine et de la finance, je vous rappelle que nous pouvons y réfléchir ensemble pour vous permettre, pour vous permettre de, de mieux avancer dans, euh, dans, dans la maîtrise de ces, de ces projets, et ce, dans le cadre de séances de, de coaching, dont les, les précisions vous sont données en dessous de la vidéo. Je mettrai le lien. En premier et sur ce je vous souhaite une réflexion approfondie surtout si vous êtes possesseur de, de crypto monnaie et je vous dis à bientôt